Je prête attention à ma poitrine, à mon ventre, à ma nuque, à mes épaules. Et lorsque je rencontre une tension musculaire, je n'essaie pas de la relâcher, mais au contraire de l'accentuer. Et après quelques instants, je relâche subitement la tension que j'ai accentuée. J'essaie une fois, deux fois, trois fois, je tends fortement les points de tension pendant un bref moment, puis je les relâche subitement. Je vais sentir maintenant, symétriquement, différentes parties de mon corps. Je commence par sentir ma tête, le cuir chevelu, les muscles faciaux, la mâchoire. Ensuite, je sens les deux yeux en même temps, les deux côtés du nez, les commissures des lèvres, mes deux joues et je descends mentalement des deux côtés de mon cou. Je prête attention à mes deux épaules, je descends par les bras, les avant-bras et les mains jusqu'à ce que toutes ces parties se trouvent complètement assouplies, bien relâchées.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 je descends par l'avant du corps, par les deux muscles pectoraux, l'abdomen. Je descends symétriquement par l'avant comme si je suivais deux lignes imaginaires. J'arrive au bas ventre. Là, tout doit être entièrement relâché. Je reviens mentalement à la tête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 Je descends en suivant deux lignes imaginaires qui partant de la nuque, passent par les épaules, puis par les omoplates et je descends symétriquement le long du dos jusqu'au muscles fessier. Alors je continue par les deux jambes et je poursuis progressivement jusqu'à la pointée des pieds. Je dois alors expérimenter une bonne relaxation musculaire externe.